Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me situe en compagnie de Quentin. Bienvenue Quentin. Merci. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ouais très bien très bien je te remercie. Donc aujourd'hui eh bien on va parler de Quentin, de ce qu'aujourd'hui il a mis en place qui va nous aider nous en tant que chef d'entreprise dans des conciergeries d'appartements, dans des sous-locations voire même aussi dans le cas de nos investissements locatifs. Vous allez voir que Quentin a développé une application qui est juste incroyable. L'idée c'est qu'il vous explique un petit peu bah, comment il va nos problèmes puisque bah, si vous faites de l'allocation courte durée, vous avez forcément des problèmes. Euh, on en a même beaucoup. Euh, l'idée, c'est de toujours automatiser un maximum. C'est de, euh, de nous de détacher du temps sur des tâches qui vont au contraire nous permettre de développer notre boîte. Et justement, Quentin a mis au centre tout ça et a résolu ces problématiques. Et l'idée, c'est qu'on en parle dans cette vidéo. Mais comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter eh bien, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça tu es notifié dès que je publie une prochaine vidéo sur justement tout ce qui est lié à la location courte durée, investissement locatif, sous-location, conciergerie, entrepreneuriat de manière générale. Et avant de commencer justement, et aujourd'hui on va parler de conciergerie essentiellement, mais aussi de, de tout ce qui est lié autour de la location courte durée, je vais t'offrir avant de commencer une formation gratuite sur comment lancer un business de conciergerie dans ta ville. Tu découvriras ça dans la partie description. Donc aujourd'hui, eh bien, on va donc euh, voilà, on va échanger avec Quentin pendant euh, quelques quelques instants justement pour. Euh, euh, il va nous expliquer comment il a il, il nous aide aujourd'hui et comment il m'aide. Euh, D'ailleurs aujourd'hui on s'est on s'est rencontré avec Quentin dans, dans donc sur ma ville dans ma conciergerie. Euh, on s'est déjà rencontré un petit peu en avant avec ma communauté, parce que dans le cadre de mes formations, on avait organisé un séminaire. Donc Quentin était venu euh, expliquer euh, ce qu'il proposait, etc. Et là aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu à ma conciergerie, il est venu découvrir eh bien, ma conciergerie. Donc, comme tu le sais, si tu suis ma chaîne YouTube, on a aujourd'hui 65 appartements, euh, même un peu plus que ça. Enfin, bref, voilà, euh, on est en pleine, en pleine croissance. Et nous, forcément, on a des problématiques. On a des problématiques, notamment sur la gestion des ménages, sur la gestion, euh, comment dirais-je, euh, du personnel, euh, sur aussi la gestion et l'intégration de finalement toutes les informations qu'on réceptionne. Alors tu vas me dire, la solution est toute vue. Euh, il suffit de prendre un channel manager et c'est ok. Eh bien non, euh, justement, puisque le channel manager ne va pas résoudre toutes ces problématiques. C'est-à-dire que le channel manager va répondre à, à, à certaines problématiques euh, qu'on peut avoir, mais de manière isolée. Et de ce que va nous expliquer eh bien, Quentin dans quelques instants, je vais laisser la parole, bien entendu, bien évidemment, c'est que lui a résolu ces problématiques-là en finalement faisant un, un principe d'un un outil qui va centraliser et mutualiser toutes les informations et qui va donner la possibilité à chaque acteur du voyage, donc je pense aux propriétaires, je pense aux locataires, je pense à la conciergerie, je pense enfin aux aides ménagères, eh bien, on va leur proposer des informations qui seront adaptés eh à, à, à qu ce qu'ils gèrent concrètement dans, euh, dans, dans le processus de voyage donc, du voyageur. Maintenant, je vais laisser la parole un petit peu à Quentin. Je, déjà, je vais laisser un petit peu se présenter qui il est, euh, pourquoi aujourd'hui euh, il est là et qu'est-ce qu'il a, qu qu a mis en place. Et puis, bah, bien entendu, euh, je vais te questionner, hein, je vais te poser pas mal de questions et pour que l'idée, c'est que ça puisse aider euh, la communauté euh, qui regarde donc, cette, cette vidéo. Alors, Quentin, présente-toi. Alors, bonjour à tous, bonjour à la communauté de Sébastien Bord et des Souleurs Pro. Euh Justement, euh, comment dire, je me présente rapidement. Quentin Bessière, euh, j'ai 22 ans. Je suis fondateur de Passpass. Euh, ça fait euh, plus de trois ans que je travaille justement dans la location saisonnière. Euh, j'ai d'abord été hôte, euh, comment dire, concierge pour le compte de comment dire d'investisseurs. Et justement aujourd'hui, euh, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les conciergeries et les investisseurs à, au volume, euh, comment dire, de toujours améliorer la logistique, euh, comment dire, concernant euh, leur logement, les aider en fait à automatiser tout leur travail au quotidien et à simplifier euh, par la technologie tout ce qui peut l'être. Voilà, tout simplement. Euh, et donc, euh, comment dire, passe-passe, euh, c'est un, une sorte d'espace de travail où, en fait, vont se regrouper, euh, comme l'a dit Sébastien, euh, comment dire, donc la conciergerie qui va tout euh, gérer et justement... Euh, vos voyageurs vont s'enregistrer sur Passepass -pass, donc vous allez pouvoir gérer vos voyageurs sur Passepass. -pass. Vos aides ménagères sont sur Passepass -pass, et donc vous allez pouvoir gérer toutes les missions de ménage et euh, comment dire vérifier que le travail est effectué sur Passepass. -pass. Et pareil vos clients, euh, les clients, les, vos propriétaires en fait les propriétaires des logements vont avoir un espace dédié où justement ils pourront, vont pouvoir avoir l'information dont ils ont besoin pour se rassurer concernant votre travail sans aller plus loin euh, sans leur donner trop d'informations. Voilà, et donc euh, euh, notre logiciel, l'idée c'est de toujours aller plus loin dans l'automatisation de toujours, comment dire, trouver une solution pour vous faire gagner du temps et en fait, trouver des astuces justement avec cet écosystème d'applications qui communiquent entre elles pour vous faire gagner du temps là où d'habitude c'était un message, un appel, comment dire, une panification. Aujourd'hui, en fait, tout se fait automatiquement et rendre autonomes un petit peu les différents parties qui prennent, comment dire, qui travaillent autour de la conciergerie. Ok, euh, donc ça très intéressant. Euh, alors moi, la question que je vais te poser, et euh, forcément j'imagine que ceux qui viennent de cette vidéo doivent se poser cette question, c'est quelle est ta principale différence avec un channel manager Donc moi, vous le savez, euh, je travaille essentiellement aujourd'hui avec, euh, avec euh, Base 24 Alors même si on, on avait développé un outil, une couche supplémentaire euh, que j'utilise dans ma conciergerie, euh, mais ça repose principalement sur la technologie euh, donc de base 24 Donc Comment toi, PassePasse -Passe, euh, fonctionne Enfin, euh, disons quels sont les, les, les points forts de Enfin, Est-ce qu'on a toujours besoin d'utiliser un channel manager ou pas finalement euh, Voilà, comment tu peux un peu te situer par rapport à ça euh, Disons que, comment dire, euh, concrètement Passpass c'est pas forcément un channel manager. Mmh. Euh, L'idée c'est que, euh, comment dire, un channel manager, c'est nécessaire lorsque vous louez sur plusieurs plateformes de réservation euh, et que justement, vous avez besoin de modifier euh, les prix et pouvoir être alerte au niveau de, justement de la gestion tarifaire et de disponibilité de vos locations. Passe-Passe euh, ne s'en occupe pas, ce n'est pas encore notre priorité et ce qu'on veut euh, développer. On ne pense pas euh, justement que lorsque vous avez 10, 15, 20, 30 logements, comme 65 logements pour Sébastien, euh, ce soit vraiment ce qui vous prenne le plus de temps en fait. Souvent ce qui prend le plus de temps, c'est comment justement gérer les arrivées et les départs des voyageurs, comment gérer toute la communication autour de, de ces voyageurs et aussi comment euh, gérer toute la logistique des ménages, des interventions, euh, comment dire... Euh, des réparations autour de cette activité où justement aujourd'hui, euh, euh, comment dire, si vous avez un, deux logements, ça va, c'est facile à mettre en place. Vous le faites vous-même, mais quand vous en avez 50 et qu'il y a 20 départs dans la journée, 25 départs dans la journée, là justement, euh, toute la partie logistique est essentielle. Et sans logistique, sans technologie, on ne peut pas, euh, comment dire, gérer tout ça euh, tout seul. Et du coup, euh, j'ai perdu un peu ta question. Bah en fait, ce que l'idée, c'est quelle est ta principale différence avec un Channel Manager oui. Et est-ce qu'on peut complètement s'affranchir un Channel Manager Ou est-ce que ton application est un Channel Manager enfin, tu vois, comment, comment tu te places par bah, rapport à ça Concrètement, euh, comment dire, si vous avez juste un compte Airbnb, vous pouvez le connecter à PassPass et justement que l'on automatise votre activité. En fait, l'idée, c'est que PassPass récupère juste les informations de réservation. Donc, vous pouvez euh, comment dire, utiliser un Channel Manager comme vous pouvez ne pas en utiliser. Et justement, nous, on récupère ces informations de réservation. Et grâce à ces informations de réservation, on va comment dire, automatiser une bonne partie de, de votre activité. Par exemple, dès qu'on reçoit les informations concernant l'arrivée et le départ du voyageur, on va créer un lien de pré-check-in où justement ce voyageur va s'enregistrer. Et le fait que ce voyageur s'enregistre va nous permettre au fait, de lui envoyer de façon euh, comment dire, euh, au bon moment, l'information dont il a besoin pour le rassurer, et pour l'accompagner durant tout son, comment dire, son expérience de séjour. L'idée, c'est, euh, comment dire, de vous éviter, de toujours penser à « est-ce que j'ai bien envoyé ce bon message »« Est-ce que je lui ai bien communiqué cette information ?»« euh, Une fois que je sais que le ménage est fait, euh, comment dire, il faut absolument que je lui dise, etc. » En fait, tout ça, ça vous prend du temps, ça vous, ça vous stresse, ça rend anxieux, euh, plus on en a. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'automatiser toute cette partie communication via des SMS, euh, pour que s'assure que les voyageurs reçoivent l'information. Ouais. Et euh, ensuite, euh, comment dire, par rapport au ménage, l'idée c'est qu'à l'intérieur de Passe-Passe, il y a une sorte de mini Uber du ménage. Au fait, euh, dès que une réservation tombe et euh, est enregistrée par Passe-Passe, euh, si c'est dans les dix prochains jours, on va communiquer cette mission-là à toutes les aides ménagères susceptibles de faire le ménage dans le logement. Et l'idée c'est que l'aide la, ménagère qu'il accepte la première, se l'attribue et justement, euh, comment dire, euh, aura à la faire le jour même et sera notifié de, des missions qu'elle a à faire le jour même. Et justement, euh, euh, là où on va encore plus loin, c'est qu'en fait, euh, l'aide ménagère a son interface pour gérer ses missions, les missions qu'elle va avoir à faire, les, euh, comment dire, les missions qu'elle peut accepter. Mmh. Mais aussi, euh, lorsqu'elle va dans les missions, euh, justement, l'idée c'était de permettre à chacune des aides ménagères, sans forcément être allée au préalable dans la location, de pouvoir connaître la location comme si euh, c'était la, la, ouais. oui, la propriétaire. Oui, la propriétaire, tout à fait. Oui. L'idée, voilà. c'est que euh, comment dire, dans cette application, euh, comment dire, on, a, on a développé plusieurs fonctionnalités pour lui permettre en fait, de, de rentrer dans la location comme si c'était un voyageur, parce que l'idée, c'est que euh, toutes les arrivées sont autonomes hein, sur place-passe, oui. pour faciliter votre gestion. Euh, qu'elle puisse justement euh, se connecter sur le, le wifi justement pour pouvoir euh, utiliser l'application sur place et qu'on euh, l'aide à faire l'état des lieux on l'aide à savoir comment faire l'état des lieux et justement quoi prendre en photo pour euh, faire des retours à la conciergerie euh, et régler des problématiques de la conciergerie euh, et du coup toujours conserver ce standard de qualité que vous voulez euh, comment dire, que vous voulez donner à votre logement voilà euh, Ensuite, voilà, comment dire, à l'intérieur de l'application ménage, il y a un pense bête où en fait il y a toutes les missions, toutes les tâches de message, toutes les tâches de ménage pièce par pièce à effectuer. Et justement, l'idée, c'est que bah, l'aide ménagère, sans que vous vous soyez toujours derrière elle pour lui dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, qu'elle puisse juste utiliser l'application pour toujours augmenter, euh, voilà, ce standard de qualité de ses prestations. Mm -hmm. Puis à la fin, euh, l'idée, c'était de, euh, comment dire, de faciliter au maximum, euh, comment dire. Euh, votre expérience de vérification de ménage, en fait, aujourd'hui, pour vérifier qu'un ménage est bien fait et pour vous assurer qu'elle est bien passée dans le logement, euh, comment dire, euh, après vos voyageurs, ben en fait, vous êtes obligé de vous déplacer, parce que, euh, comment dire, c'est pas parce qu'elle va vous envoyer un petit message ou, ou une vieille photo qui d'il y a six mois euh, du logement euh, pour, euh, comment dire, que ça va vous rassurer. Il fallait absolument qu'elle prenne des photos, euh, comment dire, prises sur place, au moment T pour que justement, euh, à la fin du ménage, sans avoir à vous déplacer, vous sachiez euh, tous les points à améliorer ou, euh, comment dire, si le ménage a été parfaitement fait, que le, la location a été remise en état et qu'elle correspond au standard de qualité que vous avez mis sur euh, votre annonce Airbnb, vos photos, etc. Ok. Euh... Et alors justement lorsque moi je connais un petit peu maintenant l'application la, et quelque chose que je trouve très très bien aussi et notamment pour vous aider euh, à améliorer l'expérience voyageur mais aussi pour euh, tout simplement vous avoir une, un retour d'expérience très rapide, c'est plutôt que d'attendre euh, que le voyageur vous note sur la partie ménage qui peut complètement bousiller votre business, bousiller l'annonce mmh. ou autre. En fait ce qui est bien c'est qu'on va avoir un retour d'information immédiat dans le sens où quand le voyageur va arriver dans l'application et eh bien il va tout de suite déclencher un incident si un incident ou bien il va noter aussi le ménage et donc ça permet tout simplement bah vous qui est derrière le pilote de tout ça, de constater qu'il y a eu, parce que ça peut arriver hein, dans le ménage, je vois encore hier, je te raconte, racontais une petite anecdote d'un du, client euh, que j'ai visité, et il me dit, moi par contre, ma priorité, c'est le ménage. J'ai dit, oui, oui, votre priorité, c'est la même que la mienne. On soit très clair là-dessus. Nous aussi, notre priorité, c'est le ménage. Mais par contre, on ne peut pas garantir à 100% que le ménage sera tout, parce que derrière, ça reste des personnes humaines, donc même si on les forme, etc., il y aura toujours des couacs, des soucis, etc. Et du coup, je lui dis, bah, nous, justement, on est en train d'utiliser une application. Et cette application, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, tout simplement, dès que le voyageur rentre, s'il constate un défaut dans le logement, un problème de ménages, eh bien, tout de suite, on a un retour d'information. Cette information est véhiculée, eh bien, donc, au, au city manager ou au chef d'entreprise, ou bien aussi au personnel de déménage. Et donc, du coup, l'idée, c'est de tout de suite corriger. Hein, si vous êtes capable de corriger la problématique, bah, bien évidemment, vous allez éviter euh, le problème ultime qu'on connaît tous, qui est la mauvaise notation à la sortie. Euh, à la sortie du voyageur qui, qui va venir complètement bousiller, voire même mettre votre annonce en pause, hein, puisqu'aujourd'hui Airbnb, euh, très clairement... Si... si vous avez trop de mauvaises notes, euh, comment dire clairement, euh, Airbnb met en pause votre annonce euh, pendant une durée déterminée, mais euh, justement ouais. l'idée c'est d'éviter euh, que ça s'accumule. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, donc effectivement, l'idée c'était de, euh, comment dire, de faire transiter l'information et d'inciter, euh, comment dire, les, les voyageurs qui aujourd'hui euh, ne vous donnent aucune information concernant leur séjour si vous ne leur demandez pas euh, avant, euh, comment dire, la notation sur Airbnb, parce que justement quand tout est automatisé, bah, en fait il n'y a pas de, y a pas de prise d'information. Hein, vous leur envoyez pas de messages euh, personnalisés, vous les appelez pas, donc forcément, euh, comment dire, vous pouvez pas avoir de retour précis de ce qu'ils ont vécu pendant leur expérience. Donc l'idée c'est que là avec passe, -passe euh, votre voyageur, il arrive dans la location de façon autonome, mais vous êtes au courant lorsqu'il arrive, parce qu'il valide son arrivée sur PassePasse. -passe. Euh, on l'incite au maximum à noter le ménage pour que, justement, vous puissiez avoir euh, des retours euh, de ce qu'il en a pensé, des points euh, comment dire, à améliorer. Donc, il peut prendre des photos directement depuis l'application pour vous faire des retours. Euh, comment dire, Ces retours-là sont directement envoyés à votre aide ménagère pour qu'elle prenne conscience qu'en fait, ce n'est pas vous qui lui faites des retours, mais bien le voyageur. Et c'est le voyageur, c'est les des voyageurs qui comptent et du coup euh, si elle le souhaite elle, bah, comment dire euh, si c'est vraiment horrible le, le ménage est vraiment horrible elle peut même demander euh, comment dire une nouvelle intervention de la part de, de, du prestataire ou de vous pour régler le problème et en plus de ça, ce que je trouve, pour terminer cette partie aide ménagère, ce que je trouve plutôt bien aussi, c'est qu'elles-mêmes peuvent noter aussi le voyageur, hein, si, si oui, j'ai bien tout ça. compris. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça permet aussi de les responsabiliser. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un côté très psychologique là-dedans également, puisque l'aide ménagère se dit « bah Ok, lui peut me noter, mais moi aussi je peux noter. » quoi. Même si derrière, ça n'a pas d'impact direct, vous comprenez bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le côté psychologique. Elle, elle se dit bah, « Est-ce que... » Moi, je le sais au quotidien. Elles sont pas contentes quand les, les appartements sont rendus dans des sales états. Dit oui, ils auraient pu quand même. Oui, j'entends tout ça. Malheureusement, c'est comme ça. Ça reste un client. Mais elle, justement, le fait qu'elle puisse donner sa, sa petite contribution en, en donnant une notation, bah ça permet de, de responsabiliser un petit peu tout le monde et elle du coup, elle, elle décharge un petit peu sa, sa entre guillemets sa, euh, sa, sa, sa, sa frustration ouais, le mot, est, le, le terme est juste, sa frustration sur cette application en disant bah non, moi ça je suis pas d'accord. Mais c'est aussi que ça va plus loin que ça, c'est que vous en tant que city manager ou en tant que responsable d'entreprise, ça peut vous aussi être un signal d'alerte comme quoi le ménage risque peut-être de prendre plus de temps parce que justement il y a eu des incidents dans le logement et derrière vous en déduisez que euh, peut-être même qu'il y aura eu un, une réclamation à faire, etc. etc. Ouais. Ouais, ça sert clairement à ça, c'est que Justement, euh, comment dire, euh, les aides managères en fait vont d'abord faire l'état des lieux. Donc on les invite à comment dire faire attention justement sur certains points dans la location, les points sensibles comme l'état des chaises, des canapés, euh, l'état de des objets euh, comment dire connectés comme la télévision, le Wi-Fi, etc. En fait, justement, euh, comment dire, ces, ces points-là sont vraiment très très importants pour les voyageurs. Et si euh, ces points-là font défaut, euh, vous coûteront des mauvaises notes sur les sur les plateformes de réservation. Et l'idée c'est vraiment que grâce à cet état état des lieux, où justement elles ont toutes les photos de votre annonce, votre équipement, et justement euh, peuvent prendre une photo s'il y a une dégradation et vous mettre un commentaire. L'idée c'est que euh, si c'est urgent vous puissiez intervenir tout de suite parce que vous êtes prévenu et euh, comment dire, s'il n'y a pas, enfin si c'est juste un petit, euh, enfin une assiette qui manque euh, découvert qui manque, bah, vous pouvez justement demander un réassort à la prochaine mission euh, pour votre aide ménagère. Et aussi ce que je trouvais bien que j'ai pu constater également c'est que si par exemple et des fois les voyageurs aiment bien ça ils aiment bien rentrer plus plus rapidement dans le logement hein, ils aiment bien notamment pour déposer les bagages etc ils aiment bien prendre possession plus tôt bah, ce qui est top aussi également c'est que le voyageur aura une alerte hein, si j'ai bien tout compris dès que l'aide la, la, ménagère a terminé son ménage est valide et du coup le voyageur reçoit une notification qui lui dit bah c'est ok vous pouvez prendre disposition du logement et notamment euh, du coup autoriser un, un early check-in enfin un check-in euh, euh, plus c'est ça. En fait, concrètement, l'aide ménagère, pour valider son ménage, elle doit prendre une photo comment dire, les photos que vous avez définies ça veut dire si elle doit prendre la faute, une photo du salon, bah elle prendra une photo du salon et du coup en prenant justement une photo par pièce justement que vous avez définie, ça va vous vous permettre de savoir que le logement il a été bien fait, qu'il il a été remis en état et donc qu'il est acceptable pour un voyageur et donc justement une fois que le rapport de ménage est envoyé nous on envoie automatiquement un SMS au prochain voyageur, s'il si y a un prochain voyageur pour lui débloquer déjà la partie accès autonome, parce que oui. euh, comment dire, euh, oui, nous on bloque justement, euh, comment dire, euh, la partie accès autonome au logement euh, comment dire... Euh oui, la partie check-in avec oui, ça, les ouais. informations liées à... Avant arrive. que le ménage soit fait, on ne on peut, on peut pas les laisser rentrer parce qu'on a eu, on, on eu l'occasion de, de vivre avec des conciergeries beaucoup de problématiques où, en fait, les voyageurs arrivaient même avant que l'aide ménagère soit passée, en fait. Ouais. Parce que, du coup, l'aide ménagère, elle a le choix. Elle peut arriver entre 10h et 16h, globalement. Et du coup, comment dire, si elle arrive à 14h et que, du coup, les voyageurs sont rentrés à midi parce qu'en fait, tout est automatisé mais pas bloqué, bon, en fait, comment dire, ils, ils arrivent dans la location, ils appellent Sébastien ils font mais qu'est-ce qui se passe Attends ils ont pas fait le ménage on a payé 37 euros 38 39 40 euh, c'est pas normal bah, du coup on annule notre réservation Et justement, ou alors on va se plaindre à Airbnb Et justement ça, ça pose vraiment beaucoup de problématiques donc l'idée c'est que nous on bloque cette arrivée autonome jusqu'au moment du check-in donc soit par exemple à 16 heures soit justement au moment où l'aide ménagère elle, valide son départ valide sa mission. Et donc les photos nous permettent de valider tout ça et, euh, et toi de vérifier que le ménage a été fait. Et donc ça te permet aussi d'éviter de tout le temps aller sur le terrain, tout le temps vérifier les ménages, tout le temps être derrière tes aides ménagères, de leur donner plus d'autonomie, de toi plus gérer ça à distance, donc de te, gagner, de te faire gagner du temps, et en fait de faire plus des visites inopinées, donc non prévues, euh, comment dire, derrière elles, parce que vu que tu sais quand sont, sont passés les ménages, euh, tu peux justement passer juste après euh, et, et faire une vérification de routine. Ok, donc je pense que l'on a fait une bonne présentation euh, de l'outil. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus. Euh, J'ai balayé quelques questions plus, euh, comment je pourrais dire ça, d'intégration finalement dans, dans votre business. Euh, donc, j'en ai plusieurs. Euh, est-ce que toi, tu préconises par exemple que quelqu'un qui lance sa conciergerie démarre euh, tout de suite avec Passepass ou est-ce qu'au contraire, il se fait un petit peu la main au départ et ensuite il migre Un peu comme moi finalement, qu'on est 65 et qui aujourd'hui va bah, passer sur Passepass. Donc, on voit bien que c'est quand même une étape... Euh, est-ce euh, euh, que c'est un gros changement de fond dans l'organisation hein, On l'a vu tout à l'heure, hein, on a discuté avec l'équipe, etc. Et on voit bien que c'est un, un gros changement. Donc moi, je serais tenté de dire que plus c'est fait tôt, mieux c'est. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça bah, concrètement euh, effectivement euh, comment dire, les conciergeries justement qui découvrent passe passe et qui comprennent euh, les avantages de productivité de logistique euh, de notre logiciel euh, comment dire lorsqu'elles ont déjà euh, 20 30 40 logements euh, voire 65 se rendent compte qu'en fait euh, comment dire c'est tout un comment dire c'est tout un travail à refaire c'est plein d'habitudes à reprendre et en fait justement euh, comment dire euh, euh, le fait de commencer avec PassePasse -Passe va vous permettre de, euh, comment dire, de tout de suite euh, comment dire, appréhender le logiciel, le comprendre, euh, en, en avoir des habitudes. Et justement, euh, comment dire, ça va vous permettre de vous déployer beaucoup plus rapidement. Lorsque vous automatisez le ménage dès votre premier logement, bah, en fait, le deuxième logement, c'est pas un problème de l'avoir. Puis même le dixième, en fait. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez automatisé standardisé votre activité, qu'elle est professionnelle et que chacun de vos appartements est automatisé de la même manière vous pouvez en avoir 10, 20 ou 30, que ça sera très peu de, comment dire, de, de travail en plus. Euh, voilà, euh, comment dire, dans, dans le monde des startups euh, dans lequel on est, justement, on appelle ça la scalabilité, c'est le fait de répliquer justement un process que vous faites pour un logement à plusieurs sans avoir de coûts de, linéaires ou de, de temps euh, comment dire, linéaire supplémentaire linéaire et justement bah en fait pour vous gérer 5 logements ou 30 bah en fait ça vous prendra quasiment le même temps parce que justement bah vos aides ménagères sont autonomes parce qu'elles ont leurs propres applications vos voyageurs sont autonomes parce qu'ils ont toute la communication de passe passe et leur propre interface lors de leur séjour où ils retrouvent toute l'information que vous pourrez leur donner et comme on dirait même vos city manager ont accès justement à l'application. Enfin, justement, tout le monde, tout le monde, comment dire, a les informations dont il a besoin pour bien faire leur travail et justement pour vous permettre de toujours conserver un niveau de prestation élevé. Euh, ok, donc là, du coup, on a vu euh, bah, effectivement l'intégration de passe-passe. Alors, euh, donc, du coup, pour démarrer son activité de préférence, hein, même si vous l'avez déjà, bah, effectivement, c'est tout à fait possible de, de l'intégrer par la suite pour preuve, puisque je le fais. Euh, maintenant, je rentre rentrer un peu plus sur la partie technique. Euh, imaginons euh, quelqu'un est déjà sur Base24, il a 10 logements. Euh, il est sur Base24, etc. Il a sa petite organisation, ses petits messages sont automatisés, euh, le message de check-in, de check-out. Euh, voilà. Qu'est-ce qui fait concrètement euh, comment il peut euh, euh, intégrer ça dans dans son dans son, dans son dans son concept en fait euh, euh, sans y passer non plus trop de temps et que ce que je sais que ça peut être un frein pour certains de se dire attends je vais pas tout changé euh, j'ai jamais du temps à bien comprendre Bet24 et à bien tout automatiser j'ai pas tout changé comment tu vois ça toi euh, même en termes de temps en termes de comment qu'est-ce qui pourrait euh, euh, les, les finalement les, les convaincre euh, de faire ça concrètement euh, comment dire il y a vraiment un monde d'écart entre l'expérience utilisateur de Bet24 et l'expérience utilisateur de Passpass euh, comment dire, on a vraiment développé le logiciel pour que ce soit au plus simple pour vous que vous n'ayez pas à configurer des choses euh, comment dire qui sont pas évidentes à configurer qui demandent euh, beaucoup d'expérience pour avoir le, le comment dire le bon timing la bonne formulation etc donc l'idée c'est qu'on vous aide vraiment à la configuration que configurer un logement lorsque vous avez les photos en fait ça vous prend entre 15 et 25 minutes tout dépend de la taille du logement parce que justement on vous accompagne et on vous préécrit pas mal de textes pour justement vous éviter de tout réécrire de, de réinventer la roue en fait parce que concrètement un logement c'est un logement une cuisine c'est une cuisine il y a toujours à peu près la même chose à présenter il y a certaines particularités dans des logements d'exception mais c'est pas, pas la, plus grande, la plus grande partie du marché et du coup, euh, coup l'idée, c'est vraiment de... De, de vous faciliter la vie que euh, comment dire la prise en main de passe, -Passe soit simple, euh, que les interfaces soient claires, que euh, comment dire que chaque euh, fonctionnalité se trouve à leur place et que en fait bah si vous voulez passer de bes 24 à passe, passe en fait vous avez juste à connecter votre calendrier bes 24 à passe, -Passe. Nous on récupère les informations donc vous changez pas totalement votre expérience, vous enlevez juste vos SMS automatiques, vos mails automatiques pour éviter de payer euh, comment dire ce que vous euh, comment dire ce que, ce que ce que vous payez déjà dans l'abonnement passe, passe parce que nous on envoie des SMS automatiques à vos voyageurs, et, et du coup, euh, euh, bah concrètement, ce n'est pas, pas extrêmement compliqué. Hein. Les photos, s'il vous manque des photos, bah vous demandez soit votre aide ménagère, soit vous passez un jour dans le logement, vous les prenez, parce que vous avez le listing des photos à prendre, puis, bah, comment dire, après, ça roule. Hein. L'idée, c'est de configurer une fois le logement, de bien le faire, D'expliquer chacun des points, d'aller jusqu'à même rentrer où se trouve le local poubelle, où se trouvent les places de stationnement, vraiment d'aller un petit peu plus loin que ce que vous feriez juste en écrivant un grand texte que personne ne lit sur Airbnb et justement de leur permettre d'avoir vraiment une expérience complète où ils sont vraiment autonomes et ils maîtrisent la location comme si c'était vous qui alliez dans la location. Euh, ok, alors justement, tout à l'heure, je voulais rebondir parce qu'en fait, en, avant de démarrer la vidéo, euh, Quentin m'a dit quelque chose de très intéressant. Euh, il me dit, euh, tu, parce qu'en fait, il a, il a, il a, la, la jeunesse de tout ça, c'est qu'au départ, il a accompagné une conciergerie qui avait déjà pas mal d'appartements et euh, qu'on avait, je crois, une dizaine ou une vingtaine. Et là, cette personne-là lui a dit, tu sais, euh, j'aurais pas eu passe-passe, euh, je sais pas si j'aurais euh, poussé plus loin l'expérience. Euh, et c'est vrai que je connais aussi certains concierges, hein, certaines conciergeries qui m'ont dit un peu la même chose et qui m'ont dit euh, « Dès que tu arrives à 10, 15, 20, ça commence vraiment à être euh, assez gros. » Et du coup, on est vite débordé et on ne sait plus du tout. Et même certains, limite, se posent la question de se dire « Est-ce que je ne devrais pas revendre ma boîte et passer à autre chose parce que c'est chronophage, etc. » Et du coup, bah, lui, ce que tu m'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qui a permis d'aller chercher en gros 40 appartements supplémentaires. Est-ce que tu peux me faire un petit retour par rapport à ça Yes. Donc, euh, je ne sais pas si on peut euh, citer les noms ouais, des, bah, des logiciels. Oui, si, si, vas-y, vas-y, bien sûr. Euh, en, en gros, c'est quelqu'un qui s'appelle Fabien, il est en Champagne-Ardenne. Euh, et justement, euh, avant d'utiliser passe-passe, il utilisait un logiciel qui s'appelle Superhote, euh, comment dire, qui est un channel manager et un petit peu plus. Et justement, euh, comment dire, atteignant les 5-6 locations, en fait, il s'est retrouvé, euh, comment dire, totalement débordé, euh, à ne plus savoir où donner de la tête, parce que, euh, avec 5-6 locations, on ne vit pas vraiment, hein, quand on fait de la conciergerie, euh, comment dire, on, on, on, vit, on, <rire> oui, oui. on vivote, quoi. Ouais, et, et justement, lui, il avait deux autres sociétés à côté, pas, c'est pas un premier, premier entrepreneur, enfin c'est pas la première fois qu'il mmh. qu entreprend. Et du coup, il, il, il était totalement débordé, il savait plus quoi faire, où était le ménage, qui avait fait quoi, s'il avait envoyé le bon message à... à à la bonne personne, etc. Et du coup, euh, bah en fait, il était prêt à arrêter. Quoi. Il, a, il en avait même fait un malaise. Il m'a raconté le fait ouais. qu'il avait fait un malaise euh, comment dire, le jour de notre rendez-vous euh, parce qu'il avait, avait trop de choses à penser, trop de choses à faire. Et du coup, euh, comment dire, euh, un jour, il m'envoie un mail à, je crois, une ou deux heures du matin en me disant, euh, j'aimerais une, voir une démo de votre logiciel, j'aimerais savoir ce que c'est ce que et comment vous pourriez m'aider euh, parce que, euh, comment dire, bah, voilà, le logiciel que j'utilise aujourd'hui, ça, ça, ça, ça, ça, ne, ça ne me, comment dire, ça ne me ouais, convient ça, ça, pas. Ça ne convient pas, ouais. Et, et donc, justement, euh, en, euh, je lui fais la démo de passe-passe, etc. Il a accroché et, euh, comment dire, ce qui lui a plu, c'était vraiment de pouvoir... Euh, Automatiser beaucoup beaucoup de communication et euh, comment dire, pouvoir se euh, décharger, dé... décharger, le... mentalement, mentalement. décharger mentalement de toute la partie planification des ménages, euh, comment dire euh, délégation, le fait de, de s'assurer que les gens vont bien pouvoir être euh, euh, comment dire, à l'aise euh, lorsqu'ils arrivent dans le logement, lorsqu'ils font les ménages. Et du coup, euh, le fait d'utiliser Passpass, euh, comment dire, ça lui a pris un petit temps d'adaptation, de connaître le logiciel, de, de bien le maîtriser, surtout qu'à l'époque, il était beaucoup moins bien fait qu'aujourd'hui. Et justement, euh, petit à petit, en fait, on a développé les fonctionnalités autour de, son, de sa conciergerie, autour de ses besoins, autour de ses problématiques, parce que les conciergeries ont des problématiques bien plus importantes qu'un qu qu qu autre qui en a un ou, qui a un ou deux logements. Et du coup, en fait, en un an, il est passé de 5-6 logements à aujourd'hui, comment dire, autour de 60 dans trois villes différentes donc Reims, Épernay et Charleville. Et justement, euh, comment dire, euh, il continue euh, de se développer et, et, et il me dit, euh, sans passe-passe, je serais incapable de, comment dire, de, de gérer ça tout seul parce qu'il est tout seul, il n'a pas euh, comment dire, il n'a pas une seule aide ménagère employée. Fait, en fait, il ne travaille qu'avec des prestataires. En fait, tout ce beau monde euh, comment dire, euh, travaille en symphonie euh, euh, sur passe-passe et justement est autonome et, et c'est ce qu'il a à faire tous les matins. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Si, si, très bien. Si, si, très bien. Et puis, bah, j'aime bien l'idée euh, d'un malaise. Euh, aujourd'hui, il, <rire> il est très relax que tu m'expliquais aussi, que notamment hier. Euh, bah, en fait, il est tout seul à gérer. Hein. C'est-à-dire que, contrairement à moi, qui a un city manager, qui est même d'autres personnes, etc. dans l'entreprise, bah, lui, aujourd'hui, il est tout seul et il arrive à très bien gérer ça, alors qu'il a quasiment le même nombre d'appartements que moi. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une notion aussi de rentabilité par rapport à tout ça. Et euh, donc, voilà, donc c'est pour ça aussi que moi je vous le présente aujourd'hui Quentin ici parce que je suis convaincu et qu'il va vraiment se passer beaucoup de choses cette année. Ce, bah, cette année 2022 va être une belle année, <rire> tant mieux. J'espère pour vous aussi d'ailleurs si vous souhaitez bah, vous lancer dans la conciergerie et, et, et à travers des outils comme, comme Passpass. Euh, bah, je pense qu'on a quand même répondu à pas mal de questions. Euh, euh, bah, vous n'hésiterez pas d'ailleurs dans la partie commentaire à compléter, à rajouter vos questions. Euh, Quentin pourra y répondre aussi directement, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, c'est important. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je crois que c'est le moment de lâcher euh, le gros pouce bleu, comme, comme d'habitude. Euh, Quentin, du coup, comment on peut te retrouver Comment euh, on peut te rejoindre dans ton acte enfin, Comment on peut euh, adhérer à, à ce concept, en fait alors justement c'était le point que je voulais aborder euh, comment dire, avant de finir c'est que euh, si vous êtes intéressé par PassePasse et que -passe, justement vous avez euh, déjà un logement, vous avez votre annonce Airbnb et euh, comment dire, que vous êtes prêt à passer le, euh, le pas euh, comment dire, que, que, que vous avez envie de tester euh, l'aventure et bien justement vous nous retrouvez sur Passpass.io. c'est euh, euh, notre site internet et justement euh, comment dire, vous allez prendre rendez-vous et l'idée c'est que ben, on vous recontacte le plus rapidement possible l'idée c'est que euh, si vous prenez Rendez-vous, et comment dire, si vous voulez une démo de notre logiciel, ben on vous accompagne, on vous aide, on vous donne tous les conseils, euh, comment dire, que l'on a appris euh, par notre expérience et l'accompagnement que l'on a avec les conciergeries. Et justement, on va vous aider à professionnaliser votre activité, à l'automatiser et justement à, à vous dégager plus de temps pour aller chercher du monde parce que. L'objectif c'est que bah, vous puissiez gérer tout seul 20-30 logements pour vraiment gagner votre vie et, euh, et comment dire et, euh, et, et puis partir en vacances, euh, pouvoir avoir vos week-ends de libre. Parce que concrètement, aujourd'hui, sans passe-passe, sans bah, c'est très très difficile de, de ne pas être tout le temps sur le terrain, tout, toujours sur le qui vive, et, euh, et de se faire bouffer par, par cette activité. Et moi pour compléter aussi, on ce qu'on en discutait tout à l'heure, euh, bah vous le savez puisque moi j'ai des programmes de formation pour vous aider à créer votre entreprise dans la conciergerie et la sous-location, euh, l'idée on en discutait un petit peu tout à l'heure, c'est euh, d'essayer d'intégrer justement Passpass dans tout le concept de formation euh, donc ça sera mis à jour prochainement, l'idée c'est vraiment que quand vous rejoignez le programme, vous avez toute la partie création entreprise, euh, toutes les choses qu'il faut savoir pour bien encadrer aussi votre activité sur un plan légal, sur un plan fiscal, sur un plan organisationnel, etc. Et on va intégrer justement cette partie passe-passe pour que, vraiment, vous ayez toutes les cartes en main. Aujourd'hui, on va même jusqu'à vous proposer un avocat, vous proposer un cabinet comptable. Enfin, on va vraiment très, très loin. L'idée, c'est que quand vous rejoignez ces programmes, bah, vous ayez une solution un peu clé en main et qui vous permet d'être indépendant et de vous lancer. Ce que je sais aussi, que pas mal de personnes hésitent parfois avec des franchises, mmh. etc. Ça coûte très cher, les franchises. Vous reversez tous les mois une, une cotisation. Là, vous pouvez vraiment être indépendant. C'est votre activité, c'est votre société. Vous en faites ce que vous mais l'idée c'est que vous ayez toutes les cartes en main et que euh, voilà normalement vous, vous soyez autonome quoi et au delà de tout ça aussi pour compléter c'est vrai que quand vous rejoignez aussi bah, mes différents programmes là vous allez dire je, je mets en avant vachement mes programmes mais enfin euh, pour moi ça reste une création d'entreprise vous pouvez le faire par vous même hein, bien évidemment hein, je, bien, bien évidemment mais sachez aussi que vous rejoignez quand même une communauté de gens qui font la même chose que vous avec qui vous pouvez échanger ouais. et c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on qu qu s'est connu avec Quentin euh, vous voyez c'est c'est tout cet écosystème, là, on est en réseau, on, on discute entre nous et c'est ça qui nous permet d'avancer. Je ne sais pas si tu voulais compléter ça un petit peu, Quentin ouais. Et concrètement, il ne faut pas hésiter à, à investir dans la formation euh, parce que, justement, euh, comment dire, dans ce secteur-là, dans l'immobilier, dans le tourisme, dans le Airbnb, il faut se protéger, en fait. Et comment dire, se faire accompagner par les bonnes personnes, par les, comment dire, par les bonnes structures, par le bon logiciel, va vraiment vous faire gagner du temps, va vraiment vous faire gagner de l'argent et va vous éviter des gros problèmes administratifs qui pourraient vous coûter très cher. Donc, euh, si, je ne sais plus combien coûtent les, les formations de, Fabien, euh, de, de Sébastien, mais, euh, mais l'idée, c'est n'est pas, pas de, de l'isiner sur les moyens et de vous protéger au fait, en vous formant, en connaissant parfaitement l'activité et en sachant comment la développer. Voilà. Bon, bah super. Euh, merci beaucoup, euh, Quentin, d'être euh, venu sur la chaîne. Bah, je pense, de toute qu'on qu fera d'autres vidéos prochainement. Hein. C'est toujours très intéressant. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, cette vidéo, mm -hmm. si ça peut aider euh, des personnes avec qui vous bossez aujourd'hui. Euh, je pense que c'est le bon moment de la, de la partager. Euh, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Sur ce, belle journée à vous tous et à très bientôt. Merci, Quentin. Euh, merci à tous et puis à bientôt. Au revoir. <rire> Ciao.